Hey les amis, donc je vais commencer à ouvrir le petit paquet blanc. Tadam Un petit jeu, Mega Drive et le dauphin. Donc voici l'arrière. Et il est complet. J'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai ent entendu dire qu'il était bien. Bon après euh, voilà c'est juste pour augmenter un petit peu ma collection Mega Drive. Après euh, vu que, vu que c'est petit chez moi, hein, je veux pas faire une collection de ouf non plus quoi. Donc euh, le suivant Alors là normalement il y a un peu plus de trucs dans ce carton là Donc ouais du coup celui là je l'avais acheté sur le bon coin Et l'autre colis c'est Vinted Ah C'est gentil pour commencer, j'ai un jeu de switch. J'ai pas beaucoup de jeux de switch, généralement ils sont tous en démo de petite cartouche à Je l'ai payé. Bah en gros j'ai payé tout le colis euh, 21 euros. J'ai jamais joué à jeu-là, donc s'il y a du monde parmi vous qui, qui l'avait fait, bah, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires j'ai payé tout, tout le colis 21 euros, Je vais vous faire voir euh, ce qu'il y a d'autre. C'est bon là c'est Bon là c'est pas du gaming, c'est un film Peter Pan en Blu-ray. Ensuite, j'ai un jeu oui, Far Cry complet et le dernier On in the dark il est complet Donc pareil celui là je le connais pas ça m'a l'air d'être un jeu de guerre l infiltration tout ça ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo unboxing. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content de rentrer des nouveaux jeux dans ma collection. J'ai une petite annonce à vous faire aussi en cette fin de vidéo. Donc, en fait, j'ai une page Facebook, un groupe Facebook, où vous pouvez partager vos collections de jeux vidéo. Euh, donc, le groupe, euh, il s'appelle Eden Gaming. De toute façon, c'est dans les liens en description sous la vidéo. Sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!